Alors, bonsoir, bonjour mes chers internautes. Je ne sais à quel moment vous allez regarder cette vidéo et vous vous regardez. C'est pour cela que je salue tout le monde en une fois. Donc, c'est toujours le maître Panabé Doji Et si je suis devant les caméras ce soir, c'est pour vous parler de quelque chose qui dont on m'a fait partir à il y a quelques jours. Je ne veux pas dire le nom du duquel de mes fils qui m'a passé l'information, mais ça m'a vraiment tenu à cœur. Je voulais faire une vidéo pour pouvoir expliquer, parce que celui-là a demandé d'autres aussi peuvent demander. Alors, si je suis là, c'est pour vous montrer et vous expliquer que toutes les vidéos que je fais, ce sont des vidéos que moi-même je fais. Ce ne sont pas des vidéos truquées ou bien des vidéos copiées quelque part d'autre, non. Regardez très attentivement ces vidéos-là et vous verrez que c'est souvent mon temple dans lequel il y a des fétiches que vous pouvez voir, comme je l'ai dit. Parce que dans mon couvent, il n'y a pas que ces fétiches-là, mais c'est ceux que vous pouvez voir, que vous pouvez regarder dans les vidéos parce que ces vidéos sont destinées à tout le monde. Donc, prêtez vraiment attention à ces vidéos là parce que ce sont des vidéos que moi-même je réalise. Si vous les regardez, vous allez voir qu'à aucun moment cette vidéo ne se coupe ou bien il n'y a rien qui va vous faire penser que à un moment, on a fait quelque chose pour pouvoir tricher les vidéos. Il m'a parlé de ça la dernière fois et il me disait même qu'il a vu une de mes vidéos que quelqu'un d'autre a volé et... C'est pour cela qu'il a, a tenu à me donner l'information pour que je puisse euh, prendre garde. Donc, je vous le dis en même temps. Ces vidéos sont des vidéos que moi-même je fais. Et ce sont des vidéos sans trucage. Tout ce que je fais, c'est en direct. C'est en direct. C'est pour éviter quelques désagréments que vous ne me voyez pas sur les plateformes en direct. Mais très bientôt, je crois que nous allons commencer. Donc, je ne devrais, Il n'y a pas... Urgence, je n'avais pas besoin de faire cette vidéo, mais je le fais quand même à cause de cette information qu'il m'a donnée pour vous expliquer que toutes les vidéos que je fais, ce sont des vidéos sans trucage, c'est moi-même qui les fais. Non, si vous les remarquez sur d'autres plateformes, alors vous pouvez, au nom d'autres personnes, vous pouvez toujours attirer mon attention dessus parce que ces faux marabouts sont toujours à deux. et comme je vous le dis toujours, c'est vous qui allez nous aider à pouvoir leur faire la guerre. C'est vrai que les mesures qu'on est en train de prendre avec, les pièces d'identité et beaucoup de choses sont en train de marcher. Mais chaque fois, il y a d'autres solutions. Et nous avons besoin de votre aide, comme je le dis, chaque fois, pour pouvoir finir une fois pour toutes avec ce phénomène-là. Parce que c'est quelque chose de très dangereux. On ne peut pas être des marabouts destinés à vous aider dans, le, dans la spiritualité et nous permettre encore de vous faire de mauvais coups bien que d'autres personnes utilisent encore nos produits pour vous anarquer. Ce n'est pas, pas bien, c'est pour cela que j'ai fini faire cette vidéo-là. Alors, l'autre information que je vais vous donner, c'est que j'ai déjà entendu dans les coulisses c'est vrai qu'on en avait déjà discuté avec le ministre de la Culture, toujours dans les moyens de lutte contre la cybercriminalité ses de tout les surtout envers nous les marabouts. Il y a une plateforme qui sera très bientôt mise à disposition et quand ce sera prêt nous allons vous communiquer les liens sur lesquels vous allez pouvoir trouver les noms et les identités des vrais marabouts avec le contact sur qui vous pouvez avoir confiance pour pouvoir vous faire les travaux dont vous avez besoin. C'est pour cela que je suis passé devant la caméra. Je vais procéder à une démonstration du portefeuille magique également pour que vous voyez vraiment comment ça se fait et qu'il n'y a vraiment pas de pétage. Et comme vous le savez, j'ai déjà expliqué de long là. ceux qui vont tomber sur cette vidéo-là. Sachez que ces portefeuilles-là que nous vous proposons sont des portefeuilles qui n'ont aucune conséquence sur vous, votre famille ou bien vos, votre progéniture. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice humain qui entre dans la fabrication, la confection de ces portefeuilles-là. Et comme je vous le dis, la nature est toujours équilibrée. La nature n'est pas comme les humains. Avant de te demander quelque chose en retour, bien de te prendre quelque chose, il faut que la nature aussi, toi-même, il ait demandé quelque chose en retour. Pour tout ce que la nature te donne, attends-toi qu'elle te demande quelque chose en retour. Donc, si la, tu ne donnes pas un humain, ou bien la nature ne te donne pas un humain, tu comprends, vous comprenez, elle ne va pas vous demander un humain ou bien le sang d'un humain en retour. Voilà comment ça se passe dans le monde spirituel avec les fétiches. Donc, prenez garde et ne vous laissez pas abuser par ceux qui disent n'importe quoi. Alors, je vais passer à la démonstration parce que je ne sais, il n'y a plus aucune information que je veux vous passer. Vous savez déjà. Que peu importe celui qui vous contacte, vous devez exiger de lui sa pièce d'identité et vérifier si c'est vraiment cette personne-là. Et regardez vraiment les vidéos pour voir s'il n'y a pas de trucage aussi dans les vidéos de ceux que vous allez contacter. Et à ce moment seulement, vous pouvez leur donner votre argent et leur faire confiance ou décider de venir les rencontrer pour que votre travail soit fait. Alors, comme c'est par rapport au portefeuille que c'est un acte-là, se font souvent sentir, c'est pourquoi je vais faire une démonstration de la production de ce portefeuille magique-là. Devant vous, les génies iront dans les points où regroupe l'argent pour pouvoir remplir ce portefeuille devant vous. Dès que vous verrez cette vidéo-là, abonnez-vous, partagez pour pouvoir sauver vos frères qui se sont déjà fait anarquer. Et, et je vous remercie déjà pour ce que vous faites et ce que vous ferez encore. Alors, sans plus trop tarder, regardez bien dans ce portefeuille-là. Ce portefeuille a une seule poche, celle qui est en haut ici, et par laquelle les génies vont pouvoir mettre l'argent volé. Si vous voulez, normalement, on n'avait même pas besoin de ça, parce que tout se passe dans la spiritualité. Mais c'est pour que vous, vous puissiez avoir un moyen pour pouvoir récupérer l'argent du portefeuille que nous, nous avons prévu cette ouverture-là. Donc, voilà. Et après cette ouverture, il y en a plus d'autres. Regardez très bien. Et si ce portefeuille contenait déjà de l'argent comme certains le font, je ne pourrais pas être en train de faire ceci. Vous voyez très bien. Alors, nous allons passer à la démonstration très rapidement. Suivez-moi très attentivement. Bon, voilà. Et comme vous le savez, nous devons toujours couvrir le portefeuille pour que les génies, vous ne le voyez pas. Quand ils seront en activité pour votre sécurité. Alors, sans plus tarder, suivez-moi très attentivement. Alors, vous le savez, mais le seul unique numéro que j'ai, c'est le plus 229, 53, 24, 94, 25, le maître, Narabo, Banabe, Dodi, Dubéné. Suivez très attentivement les vidéos que je fais, regardez-les très attentivement pour ne pas vous faire annaquer et abuser. Ces vidéos sont des vidéos réalisées par mes soins et il n'y a aucun soucage dedans. Vous pouvez les vérifier. Pour les faire apprécier par ce que vous connaissez. Cette vidéo-là, il n'y a aucun ticket et tout ce qui est fait ici est fait en direct. Et dans un avenir très proche, nous allons commencer à lancer les direct sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez voir aussi en direct comment les choses se passent et savoir qu'en Afrique, qu ici, surtout avec les nez, par la la que tout se fait dans la transparence. Alors, comme je vous l'ai dit, cette vidéo ne va pas. Comment doit être, donc, vraiment, bien vraiment, bien mais ça Voilà, très attentivement. Savez, bon? voilà, voilà le portefeuille. Je n'ai pas changé de portefeuille. Qu'est-ce que vous voyez à l'intérieur de ce portefeuille là Regardez, ce sont du vrai billets. C'est un portefeuille qui a produit un million de francs. Alors, tous ceux qui ont besoin de ce travail-là, contactez-moi. Si je vous, ne vous réponds pas rapidement, prenez la peine d'attendre de me laisser des messages. C'est vrai que je suis débordé par le travail, mais quand je serai prêt, je vais vous répondre. Et le respect et la transparence dans mes activités, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Portez-vous bien et à la prochaine. Merci.